Nous allons découvrir une deuxième formule de trigonométrie. Démontrons que pour tout angle aigu B, tangent B est égal à sinus B sur cosinus B. Considérons pour cela un triangle ABC rectangle en A. Écrivons le cosinus de l'angle aigu B. Par définition, cosinus B est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur BC. Écrivons le sinus de l'angle aigu B. Définition, sinus b est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire ac sur bc. Calculons maintenant l'expression initiale à l'aide des expressions précédemment trouvées. On obtient ceci. Or, diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire qu'on obtient cela. Et après simplification par bc, on obtient ac sur bc qui est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent à l'angle B, c'est-à-dire, par définition, tangente B. En conclusion, pour tout angle aigu B, on vient de démontrer le résultat annoncé, c'est-à-dire, tangente B est égal à sinus B sur cosinus B. Cette formule sert à calculer le sinus, ou le cosinus ou la tangente, d'un angle aigu connaissant les deux autres valeurs sans calculer la mesure de cet angle.